Et si on a un abattoir en ville comme c'est le cas ici, est-ce qu'il faut absolument mettre une ceinture de logement et des barrières partout autour et avoir un grand espace vide qui ne sert à rien, qui sépare l'abattoir des maisons Enfin, nous on est-ce qu'il ne pourrait pas avoir de l'activité justement autour de, de cet abattoir Et est-ce que ce n'est pas une opportunité pour le quartier de Cureghem et la commune d'Anderlecht d'avoir un abattoir en pleine ville Voilà, on pose cette question-là. Ce qu'ils ont fait, c'est prendre de ce que j'ai compris, prendre des photos de l'abattoir pour montrer un petit peu, voilà, euh, voici les espaces, voici comment ça se présente, etc. Une fois qu'on a un peu euh, vu tout ce qu'on qu avait, tout ce qu'on disposait comme espace, essaye un peu d'imaginer ce qu'on pourrait faire dans ces espaces qui finalement, à part le week-end, ne sont très très peu, voire pas du tout utilisés. Et ici, le c'était de créer un bâtiment qui pourrait accueillir plusieurs disciplines sportives. Donc là, on essaye d'imaginer, on a des architectes qui nous ont proposé certaines idées, pour certaines super intéressantes, dont celle du potager. Et euh, c'est là que je pense qu'on peut faire euh, pas mal de choses en se disant, on a les abattoirs, on a le marché, et euh, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour rendre ça meilleur on cherche les personnes qui sont motivées pour la mettre en place avec nous. Nous, on ne le fera pas tout seul. On n'est pas de la commune. ça. aussi, c'est les abattoirs. Je sais pas si Oui, oui, oui. Et là, ici, Voilà, l'exposition qu'il y a ici, c'est le travail, c'est une initiative des architectes. Et donc, les idées de tout le monde et l'implication de tout le monde. Euh, va permettre que, que quelque chose puisse se faire. Euh, et il y a une idée d'un jardin potager, donc une idée est concrète, puisqu'en avril il y aura déjà sur le site le, le projet du, du jardin potager.